Bonjour et bienvenue sur cette présentation concernant la programmation BASH. Aujourd'hui nous allons voir comment manipuler les expansions d'accolade avec BASH. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et apprendre à manipuler les expansions d'accolade avec Bash en abordant les questions suivantes. À quoi sert l'expansion d'accolade et quel est son fonctionnement général Quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer une séquence alphanumérique Quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer des arguments sur la base d'un patron commun Quelle syntaxe permet de créer des arguments à partir d'un produit cartésien de deux ensembles de caractères Quelle syntaxe permet de créer une séquence numérique dont chaque élément occupe une taille fixe, une taille fixe pardon Et quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer une séquence avec un écart n entre chacun de ces éléments alors tout d'abord, voyons à quoi sert l'expansion d'accolade et quel est son fonctionnement général. Alors l'expansion d'accolade permet de créer dynamiquement des arguments que l'on pourra passer à une commande. Donc sa syntaxe est accolade, une expression accolade fermante. Alors notez qu'il est important de ne pas mettre de dollars avant les accolades, sans quoi Bash risquerait de l'interpréter comme une expansion de paramètres ou de variables que l'on verra plus tard. Alors il s'agit d'un moyen supplémentaire différent de l'usage de classique des espaces et de l'IFS en général pour identifier les mots d'une ligne de commande. On peut ainsi passer des arguments à une commande sans utiliser d'espace. Alors prenons un exemple pour illustrer ça. Dans cet exemple, on va passer euh, au test qu'on avait écrit tout à l'heure, enfin dans une des vidéos précédentes, euh, qui était displayargs.sh les arguments A, B et C. Mais au lieu de les passer en les séparant par des espaces, on va utiliser la syntaxe d'expansion d'accolade. Voilà. Donc, souvenez-vous, on avait dans une vidéo précédente donc écrit ce script bash display_args.sh qui a pour simple but justement d'afficher les euh, arguments qui, euh, qui sont passés, donc les, euh, les mots en fait qui sont passés. Voilà, juste derrière le script. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu du d'écrire donc des arguments séparés par des espaces, on va utiliser la syntaxe avec l'expansion d'accolade. Et là, effectivement, on voit que quand même, Display Args a identifié trois arguments différents, voilà, qui sont A, B et C. C'est-à-dire qu'à partir de ce mot-là, voilà, il a réussi à créer trois arguments différents. Alors, comme beaucoup d'autres expansions, l'expansion d'accolade ne fonctionne que si la syntaxe accolade-expression n'est pas comprise entre accolades ou guillemets. Donc, prenons un autre exemple pour illustrer ça. On va tenter d'utiliser dans cet exemple la syntaxe d'expansion d'accolade qu'on a écrit ici, c'est-à-dire avec accolade ouvrante, ABC accolade fermante, en la plaçant respectivement entre guillemets et entre simples cotes pour témoigner du fait que l'expansion n'est pas fonctionnelle dans ces deux cas. Donc je reprends mon exemple, voilà, et là, dans un premier temps, je vais mettre donc, des doubles cotes, et là je vois que pour le coup, l'expansion d'accolade ne s'est pas déclenchée, c'est-à-dire que je n'ai pas eu trois arguments qui ont été reconnus, mais finalement, toute cette expression a été reconnue comme un seul argument. Voilà, ABC, et là, on va faire la même opération avec des simples cotes, et de la même manière, on voit qu'il n'y a pas d'expansion qui a lieu et le ABC en fait est euh, affiché tel quel. Alors, quelle syntaxe d'expansion d'accolade de permet de créer une séquence alphanumérique Alors, une séquence est une suite de caractères alphanumériques ordonnées et générées dynamiquement. La syntaxe qui permet de générer une séquence est de cette forme, donc accolade ouvrante, a deux points, point et point, des accolades fermantes. Ou, donc ça c'est pour euh, générer en fait une séquence de caractères, et si vous souhaitez générer une séquence numérique, on fait la même chose, sauf qu'on met des nombres. Voilà. Alors, Prenons du coup donc, euh, un exemple. Donc, On va réutiliser, comme d'habitude, le script slash temp slash display args en lui passant en argument donc des séquences. C'est-à-dire que là, finalement, je vais lui passer donc, des séquences. Donc, Dans un premier temps, on va lui passer la séquence a.d et ensuite un pour générer dynamiquement les 10 arguments qui vont être respectivement a, b, c, d, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, j'ai mon display args de 1, pardon, de a, jusqu'à d voilà et ici je vais faire pareil de 1 jusqu'à 6 et là on voit bien que le système nous a généré 10 arguments alors voyons maintenant quelle syntaxe l'expansion d'accolade permet de créer des arguments sur la base d'un patron commun alors l'expansion d'accolade permet de créer des arguments sur la base d'une structure commune donc prenons un exemple pour que vous compreniez mieux alors dans cet exemple on va générer les quatre combinaisons possibles de l'argument codeur skills voilà avec des minuscules et des majuscules pour les premières lettres du premier et du deuxième mot donc comme D'habitude, je réutilise mon script display args et là donc je vais faire c, régules, grand c, voilà, codeur. J'échappe l'espace justement pour ne pas qu'il soit considéré comme un séparateur de mots. Voilà. voilà, et ici on a bien fait le produit cartésien donc on a un petit c, un petit s, un petit c, un grand s, un grand c, un petit s et un grand c et un grand s. Voilà, alors, quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer des arguments à partir d'un produit cartésien de deux ensembles de caractères Donc là, quelque part, c'est un peu ce qu'on vient de voir, mais pour cela, en fait, on va utiliser des séquences. Donc comme d'habitude, on va utiliser donc, la syntaxe, donc celle-ci, voilà, donc deux, cinq, deux séquences, mais à ce moment-là, on va les rapprocher... À ce niveau-là, voilà. prenons du coup un exemple pour que l'on comprenne mieux. Donc, dans cet exemple, on va s'apprêter à générer les 9 combinaisons possibles qui vont être, euh, euh, enfin, les 9 combinaisons qui sont possibles en fait, de deux séquences. Voilà. Donc, la première, ça va être de A jusqu'à C, donc ABC, Donc, il y a trois éléments dans ce premier ensemble. Et après, de 1 jusqu'à 3. Voilà. et on dit aussi du coup que l'on fait le produit cartésien de ces deux ensembles, voilà. et quand on fait ça, effectivement, on va bien avoir 3 fois 3, c'est-à-dire 9 combinaisons, A1, A2, A3, après on passe à B, B1, B2, B3, C1, C2, C3, voilà. Alors, voyons maintenant quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer une séquence numérique dont chaque élément va occuper une taille fixe. Alors il s'agit justement, vous l'aurez compris, de créer une séquence numérique qui prendra toujours la même largeur d'affichage, et pour cela il va falloir bourrer par des zéros en amont pour atteindre la taille voulue. Donc la syntaxe c'est accolade ouvrante 0 0 0, donc ça c'est le nombre de zéros que l'on souhaite, point point, jusqu'à euh, la limite euh, finale justement du, de la suite de nombres. Voilà. Donc prenons un exemple pour illustrer, donc dans cet exemple, on va générer une séquence numérique de 1 jusqu'à 100, mais pour chaque élément, on va faire en sorte qu'il n'occupe toujours que trois colonnes à l'affichage. Et donc, vous l'aurez compris, on va juste reprendre ça. Voilà, donc on va faire ça 0, 0, 1. de faire démarrer de 1, voilà, jusqu'à 100. Voilà. Et ici, on a bien sans argument. Ok, donc voyons maintenant, quelle syntaxe d'expansion d'accolade permet de créer une séquence avec un écart n entre chacun de ces éléments Alors, nous avons vu que l'écart, donc parfois appelé le pas, ou la distance ou l'incrément, entre chaque élément d'une séquence est par défaut égal à 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, on est passé de, donc quand on écrivait ça, on avait A, B, C, voilà, quand on écrivait de 1 à 3, en fait, on faisait 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, etc. Voilà, donc à chaque fois, il y avait un pas de 1. Alors, il est possible, il faut savoir justement qu'il est possible de euh, modifier le pas par défaut en utilisant donc une autre syntaxe justement qui est donc point point 1.n.p. Alors là par contre je me suis trompé, il hein, n'y a pas trois points, il n'y en a bien que deux. Voilà, et donc pour illustrer ça on va encore utiliser un autre exemple. Dans cet exemple on va créer la séquence numérique de trois éléments qui va de 1 à 6 en sautant de 2 en 2. Voilà. Donc, je reprends comme d'habitude mon script, voilà, ici donc je fais 1, point, 6, point, donc c'est ce que je vous disais, hein, une séquence qui va de 1 jusqu'à 6, mais sauf que là, je vais lui dire, va de 2 deux en 2, deux. c'est-à-dire tu vas me faire 1 plus 2, 3, 3 plus 2, voilà, etc. Et donc on a bien 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, voilà, et donc on a bien 3 éléments. Et donc, alors, euh, jusqu'à présent, il nous a paru naturel d'utiliser cette syntaxe sur des nombres. Cependant, cela fonctionne également avec des caractères. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sauter en fait de plus de 1 avec également des caractères. Donc prenons un autre exemple. Donc, dans cet autre exemple, on va créer une séquence alphabétique de 13 éléments qui va de A jusqu'à Z en avançant de 2 à 2 dans la position lexicale. Donc là, je reprends mon exemple, et au lieu d'avoir un 1, je mets un A, et au lieu d'avoir un 6, je mets un Z. Voilà. Et donc, toujours pareil, je vous disais qu'il faut que ça avance de 2 en 2. Et là, effectivement, on voit bien qu'on saute le B, on saute le D, on saute le F, donc. A, C, E, etc. Et au total, on en a bien 13. Voilà, donc c'est fini pour cette présentation. Retrouvez l'article de cette vidéo et ses exemples sur https://coders-skills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.